Et bonjour, bienvenue sur cette chaîne « Je bosse tranquille euh, ». Donc déjà, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va se faire un exercice type bac, euh, spé physique thermodynamique, qui s'appelle « Analyse énergétique d'une bouilloire ». Donc je te rappelle le principe euh, de la chaîne. Alors pourquoi ça s'appelle « Je bosse tranquille » euh, Bon, c'est un petit peu humoristique, mais bon, c'est pour remettre en avant le fait qu'on va prendre le temps de bien euh, tout comprendre. Voilà, on n'est pas là pour aller vite. Euh, et on va prendre le temps aussi de bien rédiger. C'est-à-dire que euh, tu vois que la fenêtre ici, elle est présentée vraiment comme une copie A4. Bon, il n'y a pas toutes les lignes, etc. Mais tu as les principales lignes qui sont espacées comme sur une, une feuille A4, grand carreau, et tu as la marge à gauche. Voilà, donc la configuration est faite pour que tu puisses prendre euh, ce qu'on va faire ensemble comme référence pour ta propre rédaction sur ta propre copie. Quoi. Voilà, donc comment utiliser... Cette vidéo. donc Il y a une première approche qui consiste à, qui est à mon avis la plus efficace, chercher l'exercice en entier avant et regarder la vidéo après, voilà, pour comparer ce que tu as fait à ce que je te propose, faire les corrections s'il y a besoin, etc. Donc voilà, le, le sujet, d'ailleurs, tu peux le trouver dans la description de cette vidéo, hein, c'est un sujet qui est sur l'Abolissé, c'est un site connu de physique-chimie. Euh, voilà. Euh... Alors, deuxième façon d'utiliser la vidéo, bon moins efficace, ça serait de directement faire l'exercice avec moi. Donc ça, bon c'est moins efficace parce qu'il n'y a pas la partie recherche, mais tu peux aussi faire comme ça. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Peut-être alterner avec la première approche. Et tu as une aussi, une troisième méthode euh, qui est hybride, donc un, un peu un mix entre les deux. Tu peux te dire, voilà, je, je, fais la, je cherche la première question, je fais le maximum que que je peux faire, je lance la vidéo, je regarde ce que ce qu'on me propose comme rédaction, et je fais des petites corrections s'il y a besoin. Voilà, donc là tu remets la vidéo sur pause, tu fais, tu cherches la, la question d'après, etc., etc. Tu peux continuer comme ça, donc question par question, donc phase de recherche, phase de correction, phase de recherche, etc. Voilà. À toi de voir, en même temps tu es en terminale, donc euh, c'est à toi d'utiliser les vidéos comme tu, comme tu le sens. Alors. Donc il y a un petit chrono ici, c'est juste pour voir, ça ne veut pas dire qu'on doit aller vite, hein. c je vais le lancer. Donc C'est juste pour voir combien de temps on met, et que tu puisses te caler dessus aussi pour, euh, pour ton propre, euh, que tu puisses te caler dessus si tu as envie de te mettre un petit chrono, ça, ça peut être pas mal. Euh, voilà, donc on va y aller. Donc dans un premier temps... Quand on commence un sujet type bac, bah ben on met le titre. Euh... Alors on va mettre analyse, analyse énergétique d'une bouilloire. Voilà, je te conseille de souligner tes titres. Hein. Voilà. Bon, toute la rédaction que je te propose, hein, c'est une rédaction que je te, justement que je te propose. Donc, t'es pas obligé de. Par exemple, là, j'ai souligné en noir. Tu peux souligner en bleu si tu veux. Alors, sur les copies type bac, essaie d'éviter le rouge parce que c'est la couleur qui, qui est réservée au... au correcteur en général. Donc, s'il y a trop de rouge, après, on... quand on corrige, on... on peut se mélanger entre ce que l'élève a encadré, ce que l'élève a souligné et les corrections, etc. Voilà. Euh, donc, on y va. Alors, je vois que le chrono, c'est pas tout à fait... Euh, c'est pas lancé. Alors, juste une seconde. Voilà, ça y est, il est parti. On y va. Alors, dans un premier temps, quand tu fais un sujet donc type BAC... Ben, il faut aller voir le sujet. Donc, on va voir le sujet. Donc, là, j'avais déjà un petit peu. Euh, je déjà un petit peu descendu, donc on va remonter. Alors, ce que je te conseille hein, quand tu as un sujet comme ça, c'est de vraiment lire le sujet, mais très très rapidement, euh, dans le sens où euh, il ne faut vraiment pas perdre de temps sur la lecture du sujet. Voilà, ça c'est vraiment un truc que je te conseille. Bon là, il est tellement, tellement petit que tu peux le lire à la limite, c'est pas très grave. Euh, ça va pas changer grand-chose. Mais, voilà, ce qui est important, c'est de mettre en évidence les euh, données chiffrées. Donc tu vois, ici tu en as beaucoup. Euh, alors, je te conseille de les surligner ou de les souligner au crayon à papier. Ça, c'est toi qui vois aussi. Moi, j'ai tendance à utiliser un, un surligneur. Euh, voilà, donc... Euh... Tu peux remarquer que qu'il y a pas mal de données qui sont regroupées dans les caractéristiques de la bouilloire. Donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement lesquelles on va devoir utiliser. Et tu en as aussi euh, deux là qui sont un petit peu cachées. C'est-à-dire que ça, ce n'est bon, pas cool quelque part. C'est-à-dire que c'est à toi de les... de les trouver. Là, elles sont assez voyantes, mais il y a des sujets où elles le sont un peu moins. Donc Il voilà. faut euh, chercher des données... Donc dans le petit encart donné, mais ne pas oublier qu'il peut y en avoir aussi dans le texte un petit peu isolé, comme ça. Voilà, donc là, tu peux voir que on a aussi une courbe, donc évolution de la température de l'eau au cours du temps, donc grand T en fonction de petit t, donc ça, on s'en servira après, et ensuite, ça démarre. Première question, déterminer la valeur de la variation d'énergie interne du système constituée par un litre d'eau lorsque la température, donc là, donc, ce qu'on te demande ici, c'est de, de calculer la variation d'énergie interne du système. Voilà. On te donne aussi T1 égale 20 degrés, et T2 égale 90 degrés. Voilà, on te redonne le volume aussi, 1 litre d'eau. Donc, il faudrait trouver une relation qui te donne la variation d'énergie interne euh, en utilisant toutes ces données Donc, les températures, 1 euh, litre d'eau, etc. Voilà. Donc là, ça devrait te faire penser à une, une formule du cours euh, qui est celle-là. Je vais mettre question 1. Et la formule, c'est delta U égale mc delta T. Voilà, Je la mets en rouge. Hein, le code couleur, c'est rouge, c'est formule. Voilà, formule à connaître. Alors, la formule, c'est delta U égale mc delta T. Mais ici, on va parler de l'eau. Donc c'est plutôt MCO, puisque dans l'énoncé, on te parle de CO. Voilà, je le mets en noir, parce que dans la formule, ce n'est pas forcément de l'eau. Voilà. Alors tu peux voir que dans le sujet, euh, on n'a pas la masse d'eau. Alors je reviens sur le sujet. Euh, tu peux remarquer qu'on te donne... Donc la masse volumique et le volume. Voilà, donc là, il y a une petite formule à connaître pour euh, euh, retrouver la masse. Donc c'est m égale ρ fois v. Donc on va remplacer m par ρ fois v. Le reste ne change pas. Et alors delta t, pour le faire dépendre de, des données de l'énoncé, eh au lieu de laisser delta t on va mettre t2 moins t1. Voilà. Donc là, pour ne pas couper le calcul, on a dit m égale ρv. Si toi, tu veux mettre une petite précision, donc voilà, tout ce que je mets en vert et bleu, hein, c'est des remarques, donc ce n'est pas obligatoire. Tu peux, euh, tu peux préciser que m égale ρ fois v, si tu veux, sur ta copie, si tu penses que c'est euh, intéressant pour toi. Voilà, en tout cas, pour le correcteur, bon, en terminale, on considère que m égale ρ fois v, c'est... C'est connu, donc si tu ne le précises pas et que tu le mets comme ça directement d'une ligne à l'autre sans mettre la petite remarque verte, tu ne perdras pas de... Il n'y a aucune raison de perdre des points. Quoi. Voilà, donc là, on a une formule analytique qui dépend exclusivement des données de l'énoncé. Donc ça veut dire qu'on peut passer à l'application numérique. Alors, application numérique. Donc, delta U égale donc, Rho, on a vu que c'était. Alors tu peux faire des allers-retours entre ce que tu fais sur ta copie et, et l'énoncé. Donc là je vais le faire aussi. Donc tu vois Rho, 1,0, V 1,0 aussi. CO c'est 418 fois 10. 4,18 x 10 puissance euh, 3 ici. Voilà, donc on peut remplacer par ces valeurs. Et tu as aussi. Euh, des valeurs qui sont en dessous, donc T1 et T2, 90 et 20. voilà On va avoir besoin de tout ça en même temps. 1,0 fois 1,0 fois 4,18 fois 10 puissance 3 fois, alors on a dit 90 pour T2 et T1, 20. Voilà. Bon. Là, on va faire ça à la calculatrice. On ne va pas non plus mettre 1 dans la calculatrice. 1 x 1, ça fait 1. Donc là, bon, tu, peux le, tu peux le mettre si tu veux, mais ce n'est pas, pas nécessaire. Donc là, je prends la calculatrice. Moi, j'ai une TI, euh, hop, TI 83. Euh, voilà. Donc, tu prends la calculatrice que tu as. Et si tu as une calculatrice collège, c'est largement suffisant. Donc là, je vais rentrer 4,18 fois 10 puissance 3 fois 90 moins 20. Voilà, je te conseille de ne pas faire de calcul mental, genre 90 moins 20, bon, ça fait 70. Mais avec le stress, parfois, on peut dire 60, 50. Donc vraiment, rentre tout ce que tu peux. Le mieux, c'est de rentrer ce que tu as écrit comme application numérique directement dans la calculatrice. Voilà, comme ça, ça évite le calcul mental et les erreurs... Euh, qui peuvent en découler. Euh, donc, je te montre le résultat qu'on trouve à la calculatrice. Donc, ça va faire le point normalement. Alors, est-ce que ça va faire le point Hop. voilà. Euh, donc, tu vois, on trouve 292 600. Donc, surtout, il ne faut pas écrire ça. Alors, pourquoi euh, C'est parce que ici, on a alors déjà on va donner le résultat en notation scientifique, ça il faut s'habituer en physique. Euh, on va donner le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs et avec euh, l'unité. Ok Donc, notation scientifique, euh, chiffres significatifs, unité. Alors le nombre de chiffres significatifs, tu en as deux ici, deux là. Là tu en as trois, deux. 2. Donc tu vois qu'on va être limité par 2. On est limité par le plus petit nombre de chiffres euh, significatifs. Donc là, on va mettre 2,9 fois 10 puissance 5. Et l'unité, on vient de calculer une variation d'énergie. Euh, donc c'est une énergie, c'est en joules. Voilà. Ok. Alors là, en examen, euh, je, te, je te conseille de souligner hein, tes résultats, mais je te conseille de le faire plutôt à la fin. Donc on reviendra sur ça à la fin. Pour l'instant, tu es en train de rédiger, donc ne coupe pas ta rédaction en disant voilà je vais souligner, machin. Ben, je ne te le conseille pas en tout cas. Alors, tu peux passer à la question 2 euh, directement. Donc là, on va revenir au sujet. Alors la question 2, on te demande de déterminer la valeur de l'énergie électrique. Alors l'énergie électrique euh, reçue par la résistance de la bouilloire pendant la durée de chauffe donc de T1 à T2. donc Là, tu vois l'énergie électrique. bon On va l'appeler E, ou E électrique, EEL. Euh, et tu as un lien donc, entre cette énergie et le delta petit t, cette fois. parce qu'on a T2 et T1. Alors, cette formule, ce n'est pas forcément une, une formule du chapitre thermodynamique, mais c'est une formule générale de physique qui fait le lien entre euh, l'énergie et la puissance, et le, et le temps, delta petit t. Donc, comme c'est une formule importante, je vais te la remettre en, en rouge. Alors, sur ta copie, hein, tout ce que je mets en rouge, il ne faut pas le mettre en rouge. Hein, c'est voilà, juste pour faire la différence entre les formules et, et, et le reste. Voilà. Donc tu as E qui est égal à P fois delta petit t. Voilà, C'est une formule importante. Ici, pour faire dépendre la formule analytique euh, des données de l'énoncé, on va remplacer delta t par t2 moins t1. Voilà. P on connaît, donc on va, voir, euh, on va aller voir la valeur. t2 on connaît, t1 aussi, donc on peut faire l'application numérique. Voilà, application numérique, donc E égal, alors P, P, en fait, on l'a souligné rapidement tout à l'heure, donc on va aller voir ça, donc il y a marqué puissance électrique ici, d'accord voilà donc Bon, sous-entendu, la lettre associée à la puissance, c'est P, donc c'est pas la peine de le préciser, ça, dans le, dans le calcul. Si tu mets P ici, on comprend de quoi tu parles. Donc on va prendre 2,0, attention, c'est 2,0 kW, donc 2,0 fois 10 puissance 3, voilà, t2 c'était 190 et t1 30. Voilà. Donc pareil, calculatrice. Alors 2,0 tu peux mettre 2, hein, pas, tu peux même mettre 2000 si tu veux. Euh... Mais bon, pour pas te prendre la tête, ré rédige exactement comme tu viens de le rédiger sur ta copie. Voilà, comme ça, non, tu réfléchis pas plus. Voilà, donc je te montre le résultat, ça devrait faire la mise au point. Voilà, donc tu vois, 320 000. Pareil, il ne faut pas l'écrire comme ça, 320 000. Tu vois qu'on a toujours deux chiffres significatifs. Donc notation scientifique, Donc avec puissance de 10, 10 puissance 5 joule. voilà. Donc là, on est bon, pareil, on soulignera tout ça après. Donc on va continuer sur la question euh, numéro 3. Question numéro 3. Donc calculer la valeur de la variation d'énergie interne, donc encore une fois. Mais cette fois, c'est du vase. Donc là, tout à l'heure, c'était la variation d'énergie interne de l'eau. Euh, maintenant, c'est le vase. OK. On te donne encore une fois les températures, donc qui sont les mêmes que tout à l'heure. Et on te demande aussi de... Commenté. Voilà. Donc, on y va. Et tu peux voir que au-dessus, il va y avoir une donnée importante, c'est euh, la capacité thermique du vase, ici. Donc, la capacité thermique du vase qu'ils ont appelée C-vase. Voilà. Donc, comme ils ont appelé la capacité thermique C-vase, ben, la variation d'énergie interne du vase, on va l'appeler delta U-vase, pour pas la... Pas la confondre avec euh, la variation d'énergie qu'on a calculée à la question 1, donc delta U. Donc celle de la question 1, on aurait pu l'appeler delta UO, par exemple. Voilà. Mais globalement, essaye d'éviter de mettre trop d'indices. Voilà, si, si on te précise rien, delta UO, c'était pas utile bah, la première question, donc on a mis delta U. Voilà. Par contre. Si on remet delta u à la question 3, ben on risque de confondre avec celle de la question 1. Donc là, c'est intéressant de mettre delta u petit v pour vase. Donc moi, j'aurais mis ça euh, s'il n'y avait pas eu ces vase dans l'énoncé. J'aurais mis delta UV pour éviter de perdre du temps avec des indices trop longs. Euh, mais là, pour respecter ce qu'on te dit dans l'énoncé, je vais mettre delta u vase. Voilà. Alors, delta u vase. Donc finalement, on va appliquer la même formule qu'à la question 1. Donc je ne la remets pas en rouge cette fois. Donc ça nous fait M vase C vase delta T. Bon, M delta T, même formule. Euh, par contre, si on la laisse comme ça, ben la, la masse du vase et la donc C vase, donc ça c'est petit c, attention, c'est la capacité thermique massique. Euh, bon, ces deux données, on ne les a pas. Alors, comment s'en sortir En fait, ce qui se passe, c'est que la, la capacité thermique, donc grand C, vase, qu'on te donne dans l'énoncé, elle est égale à euh, m fois petit c. Voilà. Donc ce que tu peux faire, c'est ça, c'est écrire C ces vase. Donc voilà, tu vois, moi, comme je fais mes petits c, mes grands c, quasiment pareil, justement, il ne faut pas confondre. Donc je vais faire exprès un très grand C. Donc, quand c'est vase delta T, on va le remplacer par T2-T1. Voilà. Donc là, on a tout, par contre. On peut faire l'application numérique sans problème. Donc on y va. Application numérique. Donc tu vois que je saute une ligne à chaque fois pour l'application numérique. Ça, c'est pareil. C'est pas obligatoire. Hein, c'est pour aérer. Moi, je préfère présenter comme ça. Euh, donc delta U. Vase. Alors là, je suis un tout petit peu bas. Je vais... Je vais remonter un peu. Alors, delta u vase. Alors, ces vases, on a, dit que enfin, on a vu que c'était 3,0 fois 10 puissance 2. Et t2 moins t1, c'est comme tout à l'heure, 90 moins 20. Voilà. Alors, normalement, je reviens à la ligne hein, pour les applications numériques. Euh, là, je vais... Ouais, alors ce que je vais faire, c'est changer de changer de page à la limite, alors, je vais refaire, pour vraiment que ce soit propre, je vais changer de page, alors application numérique, delta uvase, <coughs> donc égal 3,0 fois 10 puissance 2, fois 90 moins 20, on a dit, euh, oui, c'était ça, 90 moins 20, je vérifie, ouais c'est ça. Donc ça nous fait du delta uvase égal, là tu prends ta calculatrice, alors 3,0 fois 10 puissance 2, fois 90 moins 20. Hop, voilà, je te montre le résultat. Tu vois, ça fait 21 000. Attention, 2,1 fois 10 puissance 4 cette fois. Donc, toujours en joule. Euh, je vérifie un truc. C'est bon. Ok. Alors, par contre, ensuite, on te demande de commenter dans l'énoncé. Donc il ne faut pas en rester là. Euh, faire un petit commentaire par rapport à ça. Donc tu vois, ce qu'on a envie de te faire dire ici, c'est que le delta U vase, il est très petit devant euh, l'énergie qui a été euh, fournie par la résistance. Voilà. Donc, ce qu'on veut te faire dire c'est que la, cette énergie en fait elle a été transférée principalement à l'eau et pas aux vase. Du coup, dans la suite on va pouvoir négliger finalement l'énergie qui a été transmise au vase. Pour, pour faire ça, ce serait bien d'avoir une valeur, euh, un résultat un petit peu plus concret. Donc je te conseille de, quand tu veux comparer deux grandeurs hein, en physique, tu fais un, un quotient. Voilà, donc, là on veut comparer delta u vase à l'énergie totale. Donc on fait delta u vase sur e. Voilà. Donc delta u vase, c'est ce qu'on vient de trouver, 2,1 fois 10 puissance 4, et e, on l'avait trouvé donc à la question petit 2 c'était 3,2 fois 10 puissance 5. Voilà. Donc là, bon, pareil, hein, ce genre de calcul, tu peux le faire en ligne ou en colonne. Bon, voilà. Moi, je, je vais rester en colonne. Hop. Donc, on va faire le calcul. Donc tu peux reprendre la, bah, du coup, la valeur que tu as trouvée juste avant, 21 000 divisé par 3,2 fois 10 puissance 5. Hop. Voilà, je te montre. On a mis au point, donc tu vois 0,066, si on arrondit. Donc pareil, on va garder deux chiffres significatifs et on va le passer en pourcent. C'est intéressant de passer en pourcentage, là, parce que ça, ça veut dire que finalement, delta Uvase, ça représente 6,6% de l'énergie totale qui a été fournie par la résistance. Donc tu vois 6,6 c'est faible, voilà. Donc on va faire une petite phrase pour expliquer qu'on va pouvoir négliger finalement euh, le, le delta u Voilà. Alors là on va prendre le temps de rédiger. Voilà la rédaction que je te propose. Donc on va dire la variation d'énergie interne du vase euh, représente six virgule euh, de la variation d'énergie pardon de l'énergie Euh, transféré par la résistance. Alors, transféré par la résistance au système. Alors, le système, quand on parle d'un système, on le met entre accolades. Donc, on va mettre. Bon, là, il faut que je mette O plus vase, donc je reviens à la ligne. O plus vase, donc le système complet en fait. Voilà. Et donc là on va rajouter que cette valeur de 6,6% elle est suffisamment faible. Euh, donc pour considérer que toute l'énergie l'énergie a été transmise. Euh, faut, euh, on va mettre euh, ouais, que toute l'énergie est transférée à l'eau. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Moi, je rajouterais un truc quand même. Donc, on va dire euh, le système. Au plus vase peut donc être assimilé. Alors, assimilé, en fait, ça veut dire... Euh, qu'on peut ramener en fait le système O plus vase au système O. C'est ce que je vais mettre là. Au système. Voilà. Ça veut dire que vu le résultat qu'on a trouvé hein, de 6,6%, ben, on peut considérer qu'en fait, étudier seulement le système O à la place du système O plus vase, ben, ça ne fait pas faire une. Une grosse, une grosse erreur, en fait. Ça, ça permet de simplifier l'étude. Voilà. Euh, donc on va passer à la question 4. Question 4. Donc on y va. On va aller voir le sujet. Alors qu'est-ce qu'on te demande À la 4, en supposant que toute l'énergie thermique cédée par la résistance de la bouilloire est transférée au système eau donc ça c'est cohérent avec ce qu'on vient de avec le commentaire qu'on vient de faire, bon, comme par hasard, c'est voilà, un peu fait exprès, euh, on se demande de déterminer la durée nécessaire, donc une durée, pour augmenter la température de T1 à T2. Donc on retrouve encore les deux mêmes températures, on te demande une durée. Alors, euh, Du coup, il faudrait que ça te fasse penser à une, une, petite, une petite formule qu'on a déjà utilisée, qui relie euh, la durée la température, l'énergie, la puissance, voilà. Donc dans tous les cas, hein, quand on te parle de delta petit t, donc je reviens sur, le, sur la copie, il euh, n'y a pas 36 000 formules, en fait, euh, qui relient, euh, dans, enfin, dans lesquelles tu peux trouver delta petit t. Donc, je reviens sur euh, la page précédente. Donc tu vois la question 2. Euh, en fait, on a déjà utilisé cette formule. Donc E égale P delta petit t, ben, on va la réutiliser. Donc on y va. Donc, on va la euh, réutiliser la même formule, donc je ne la repasse pas en, en rouge. On va mettre E égale P fois delta petit t. Et nous, ici, on cherche petit t, euh, delta petit t. Euh, donc on va l'isoler. Tout à l'heure, on cherchait l'énergie. Donc, on a utilisé la formule telle quelle. Maintenant, on cherche euh, delta petit t, donc on fait passer P sous E. Donc, ça fait delta petit t égale E sur P. Voilà. Donc, c'est tout. En fait, on va faire l'application numérique, maintenant. Euh, donc, pour ne pas faire la même bêtise que tout à l'heure, je vais changer de page, maintenant. Donc, application numérique. Donc, delta petit t égale E sur P. Donc, E ben, c'est ce qu'on a trouvé à la question euh, petit 2. 3,2 fois 10 puissance 5. Et P, ben, c'est la puissance qu'on a utilisée... Euh... Alors les traits de fraction, tu vois que moi je fais des traits de fraction un petit peu... Euh peu à l'arrache. Si tu vois des, que des traits de fraction euh, sont un petit peu grands, euh, il vaut mieux que tu prennes la règle et que tu, et que tu les fasses propres à la règle. Ça me permet de te dire ça. Euh, et donc la puissance, c'était du 2,0 10 puissance 3. Voilà. Donc delta t, alors 3,2 fois 10 puissance 5 divisé par 2,0 fois 10 puissance 3, tu vois moi j'ai mis 2,0. J'aurais pu mettre 2 hein, tout court. Donc voilà, donc on trouve 160. Bon, toujours pareil, on ne va pas mettre 160, on va mettre 1,6 fois 10 puissance 2, c'est un temps. Ou seconde. Voilà. Donc après, tu peux regarder si ce temps est bon, cohérent avec ce qu'on peut attendre. On est en train de faire chauffer de l'eau de 20 à 90 degrés, avec une bouilloire, on va dire, une bouilloire classique. Alors, ça devrait prendre quelques minutes, quoi, maximum. Donc là, tu peux éventuellement, si tu veux... Donc ça, ça c'est pas demandé. Hein, donc je le mets en vert, comme remarque. Donc, tu, peux diviser par, euh, tu peux diviser par 60 pour passer ça en minutes. Donc, je le fais. Hop, tu vois, ça fait à peu près 2,7 minutes. Voilà. Bon, 2,7 minutes, on va dire que c'est cohérent. Euh, ce qui est bien dans ce chapitre, c'est que, par exemple, là, si on avait trouvé, euh, je ne sais pas, delta t égale 45 minutes, tu aurais pu te dire, bon, là, il euh, y a un petit souci, quoi. On ne peut pas le faire avec tous les chapitres, ça, donc il faut en profiter de comp comparer, avec le sens, euh, comparer avec le sens physique. Voilà. Ok, alors, là, il y a un petit truc bizarre dans ce sujet. Donc là, en théorie, hein, il n'y a plus de questions. Mais, en fait, il y en a une qui est un peu, euh, un peu cachée, on pourrait presque l'oublier. Moi, je l'ai appelée question 5, parce qu'en en fait, elle est assez longue, cette question, si on veut bien la faire. On te demande, représenter l'allure de l'évolution de la température euh, du système O dans le cas idéalisé, etc. Donc il faut faire ça euh, sur le document annexe que tu as ici. Et si tu veux bien le faire, en fait, il euh, y a une partie calcul avant qui est assez longue euh, et, et pas évidente. Donc il faut exprimer grand T, la température, en fonction de petit t. Donc on va trouver que ça donne que la représentation graphique c'est une droite, mais comment tracer cette droite C'est-à-dire que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Moi, je suis parti du principe que euh, le fait de tracer une droite qui est un petit peu à l'arrache, comme ça, sans, sans justifier, bah ça ne te donnerait pas tous les points. Donc, j'ai préféré faire une partie, euh, rédiger une partie calcul. Donc, cette question, du coup, on va l'appeler question 5. Et on y va. Voilà. Donc là, tu cherches à exprimer grand t en fonction de petit t. Donc il te faut une relation entre la température et le temps. Alors, il y a euh, plusieurs approches. Bon, je t'en propose une. Je te propose une rédaction. On va partir de la même formule que, euh, que tout à l'heure, c'est-à-dire delta u égale mco. Delta grand T. Alors pour l'instant, tu ne vois pas de relation entre delta, entre grand T et petit t, il n'y a que grand T. Mais dans cet exercice, on a vu que delta U, on pouvait le remplacer par E. Parce qu'on a dit que toute l'énergie passait de la résistance à l'eau. Finalement, l'énergie E fournie par la résistance, ben, ça correspond à la variation d'énergie interne de l'eau. Voilà. Puisqu'on a négligé celle du vase. Donc delta U c'est E et E, on a vu aussi que c'était P fois delta T. Tu vois. On va reprendre la formule de la question petit 2. On va remplacer E par P delta petit t. Alors là, je vais euh, mettre une, une équivalence. Donc Je ne sais pas si tu utilises hein, ce, ce signe équivalent. Bon, en théorie, il faut le mettre. Mais euh, si t'es pas à l'aise avec ce signe là, ne le mets pas, pas voilà, ça ne fait pas perdre de points en théorie ça. Voilà. Donc delta petit t mco delta grand t. Donc là tu vois, on commence à avoir une relation entre petit t et grand t, bon, sous forme de delta. C'est pas grave, c'est quand même une relation. Donc maintenant, on va renverser un petit peu tout ça pour avoir grand t en fonction de petit t. Donc d'abord les deltas, et puis ensuite on.. on on arrivera à avoir grand T en fonction de petit t. Alors, donc là, on va faire passer mCO sous P, euh, tu vois, et en même temps, on va l'écrire dans l'autre sens. Je vais écrire delta grand T égale P. Donc pareil, trait de fraction. <rire> on va faire les choses bien. Je vais le faire au moins une fois euh, à la règle. Voilà, delta petit t. Alors, là, ce n'est pas tellement pour le correcteur, hein, c'est pour toi ce que je mets en vert. Euh, on, fait, euh, on fait passer, en fait, euh, mco sous p. Alors, il faudrait que je le mette, euh, je ne vais pas le mettre comme ça. Donc, ce truc-là, en fait, on le fait passer dessous, hein, parce que c'est mco fois delta grand t. Donc, si tu veux le faire passer de l'autre côté, il faut diviser quoi. Ok. Voilà, ce qu'on peut faire maintenant, c'est les deltas. On, ben, en fait, on va les exprimer, euh, euh, on va les transformer en. En, en fait, un delta, c'est une différence. Donc, par exemple, delta grand T, on va l'écrire T, donc la température, qui est notre variable, euh, moins la température initiale. Voilà, c'est ce qu'on appelle delta grand T. Et l'autre côté, bon, ça ne va pas bouger. Alors, ça c'est une constante, hein. tu peux remarquer que, d'ailleurs, ensuite on remplacera par les valeurs. Euh, P on connaît, M aussi, parce que c'est ρ fois V. C est O on connaît, donc ça c'est une constante. Et delta petit t, on va la remplacer par t, donc qui est aussi une variable, moins t0. Donc, le, le temps initial, l'instant initial. Donc, ici, on, ici, ça va être 0, puisqu'on considère qu'on part de T0 égale 0. Voilà. Et pour finir, ben on va faire passer... Euh, on va faire passer le T0 de l'autre côté. Voilà. Et ce que je vais faire, pour bien que ça dépende des, des données de l'énoncé, je vais remplacer M par OV. Donc, ça sera fait t moins t0 plus t0. Hein, c'est moins t0, donc tu fais passer de l'autre côté, ça devient plus. Voilà. Bah, tu vois que là, on a une relation entre grand t et petit t. Donc on a bien la température en fonction du temps. Alors maintenant, on va faire une application numérique. On y verra mieux. Donc grand t, c'est 2,0 fois 10 puissance 3. Donc ça, c'est la puissance. Allez, je vais faire comme il faut. Voilà, ρ fois V, ben, tout à l'heure, on a vu que ρ c'était 1,0, V aussi, euh, et CO, 4,18 fois 10 puissance 3, T Alors le T0, Donc, T0, c'est pas toujours 0, c'est juste que là on considère que c'est 0. L'instant initial, c'est l'instant 0 seconde. Voilà. Donc on va remplacer T0 par 0. Et grand T0, ben, c'est la température ben, de la pièce, quoi. Température ambiante. c'est 20. 20 degrés. c'est ce qu'ils ont appelé T1 dans l'énoncé. Si tu reviens sur l'énoncé, en fait, euh, eux, ils l'appellent T1. Bon, En fait, on aurait pu mettre T moins T1, on va remplacer T1 par, euh, T1 par 20 aussi. Moi, moi j'ai l'habitude d'écrire les températures et les temps initiaux euh, 0, avec petit indice 0. Bon. Donc, ça nous donne grand T. Alors là, il faut faire un petit calcul quand même. Euh, 2,0 fois 10 puissance 3, divisé par bon, les 1, moi je les mets par 1 dans la calculatrice, donc, divisé directement par 4,18 fois 10 puissance 3. Donc, je te montre. On trouve 0,48. Voilà. Donc, ça fait 0,48 T moins 0, donc T, plus... plus 20. Voilà. Donc, on a température en fonction du temps. Donc, tu peux remarquer que c'est une fonction affine. Voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va représenter grand T en fonction de petit t, mais par une droite. Voilà, donc ça on peut le mettre. Alors je vais changer de page. On va mettre ainsi euh, dans la modélisation proposée Cette modélisation elle est idéale, puisqu'on a considéré que toute l'énergie passe dans l'eau. La température grand T est une fonction affine du temps. Petit t. Voilà. C'est juste pour caler le mot euh, non, grand t, fonction affine. Voilà, juste pour que, bien montrer que tu as, as compris que euh, tu avais trouvé une fonction affine et que tu vas représenter ça du coup par une droite. Alors, tu peux le préciser, sa représentation graphique Et donc une droite. Voilà, donc pour représenter une droite, il te faut deux points. Donc voilà, le fait d'avoir dit que c'est une droite, c'est pas suffisant, il faut expliquer comment tu, la, comment tu la traces. Alors, ce que tu peux faire, c'est prendre deux instants, donc le premier, le plus facile, c'est 0, donc on va remplacer petit T par 0, grand T à, à T0, donc la température initiale, on devrait retrouver 20. Mais on, on va remplacer... On va reprendre donc le... L'expression qu'on a trouvée ici, grand t en fonction de petit t, et on va remplacer une fois par 0, 0,48 fois 0 plus 20, ça donne bien notre température initiale, 20, et on va remplacer par une autre valeur de t. Donc là, tu peux prendre ce que tu veux, donc pas une valeur trop proche de 0 pour gagner en précision. Donc, moi, je vais prendre 100. Donc euh, parce que j'essaie de prendre des valeurs qui sont faciles à manipuler. Tu peux prendre ce que tu veux, 70, 80, peu importe. Donc cette fois, on va remplacer t par 100 dans l'expression de grand T. Donc ça, ça va nous donner 48 plus 20, donc 68. Voilà. Donc là, on a remplacé 0, on a trouvé 20. Remplacé T par 0, pardon, on a trouvé 20. On a remplacé T par 100, on a trouvé 68. Donc, on peut dire que cette droite elle passe par les points de coordonnées Alors le premier, c'est 0,20 et le deuxième, c'est 168. Maintenant, on va utiliser ces points-là pour tracer la droite. Voilà, donc là, toi, ce que tu peux faire, c'est revenir sur le, sur le sujet, aller sur le document réponse et placer les points de coordonnées 0,20 et 168. Alors... Moi, je vais revenir ici, et je vais aller chercher donc, une petite euh, image. Bon, là, elle est trop grande, donc je vais devoir la redimensionner. Hop. Voilà, je vais la mettre ici. Alors, est-ce qu'on y voit bien Ouais, ça va. OK. Donc 0,20, on est là. Donc ça, c'est notre premier point. Et 168, alors 100, c'est facile à voir sur l'axe des abscisses. 68, en fait, c'est ici. Tu peux remarquer que euh, une dizaine, en fait, ça correspond à 5 petits carreaux. Donc 8, ça correspond à 4 petits carreaux. Donc c'est un carreau en dessous de 70. Donc ça te fait un point qui est... Ici, voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Alors maintenant, que tu as tes deux points, bah, tu peux tracer ta droite. Donc moi, je prends une règle. Donc toi aussi, hein, je te conseille de prendre une règle. Donc tu peux faire ça au crayon, au papier, ou au stylo si tu es, si es motivé, si tu es sûr de toi. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors, pourquoi je m'arrête ici C'est parce que euh, on te dit de tracer cette droite jusqu'à T égale euh, 90. Alors, T égale 90, cette info, tu l'as, euh, tu l'as, tu l'as, ici. On limitera le tracé à des températures inférieures à 90. Bon, En fait, vu l'expression qu'on a trouvée, hein, de grand T en fonction de petit t, on pourrait tracer euh, plus haut que ça, mais là, le problème, il s'arrête à 90, donc euh, tu peux mettre une petite... Euh, une petite euh, droite horizontale ici pour bien montrer que tu as pris en compte cette, cette information voilà quelque chose comme ça Hop. voilà alors ce que tu peux faire aussi c'est rajouter donc le l'équation en fait de ta droite bon, quelque part à côté donc je sais pas on peut, on peut la mettre euh, grand t égale 0,48 t plus 20 voilà voilà voilà bon bah écoute si tu regardes le sujet en fait on a on a fini hein. on a même rajouté une question qui n'était pas la question 5 on l'a un petit peu inventée mais je pense que c'était nécessaire. Alors attention, quand tu finis un sujet type bac pour t'entraîner, bon tu peux t'arrêter là sans problème, ça c'est toi qui vois. Mais je te conseille de faire un bilan en fait de ton exercice. C'est-à-dire que là, on va revenir au début. Hop. Voilà. On va passer en revue ce qu'on a fait. Et euh, surtout, on va, donc on va faire enfin, une sorte de relecture, en fait, euh, de ce qu'on a fait. Relecture, pour moi, je ne te conseille pas de tout reprendre, c'est-à-dire reprendre tous tes calculs en vérifiant les valeurs, etc. Donc ça, non, ça, ça, ça prend vraiment trop de temps en, en examen. Il vaut mieux être très concentré pendant ton travail et, et essayer de faire euh, de tout bien rédiger d'un coup. Donc, quand je dis relecture, c'est vraiment euh, plutôt au niveau de présentation et vérifier que tu as bien fait toutes les questions. Euh, donc tu reviens sur ton sujet. Et donc là, on va récapituler. Donc à la première question, on te demande la variation d'énergie interne, delta U. On ne te demande que ça. D'accord Donc tu vas revenir sur, ton, sur, ta copie, sur ta copie. Et tu vas souligner l'info importante qui correspond à ça. Alors la formule analytique, finalement, on ne te la demande pas. On est passé par là pour trouver la valeur de delta U, mais ce qu'on te demande, toi, c'est juste delta U égale 2,9 fois 10 puissance 5. Voilà. Donc, tu soulignes ça. Alors je te conseille de souligner de la même, euh, de la même couleur que euh, ta couleur principale pour rédiger, parce que si tu soulignes en rouge, euh, voilà, le correcteur peut aussi euh, utiliser le rouge, donc c'est pour pas interférer. À la limite, tu peux souligner en bleu, si tu veux. Voilà, bleu ou noir pas forcément rouge, quoi. Ok, donc je te conseille aussi de pas encadrer. Alors pourquoi pas encadrer Parce que quand tu commences à avoir beaucoup de résultats sur une copie de 3 heures et demie, par exemple au bac, euh, si tu regardes bien, encadrer, ça te rajoute trois traits. Donc tu es obligé de prendre ta règle, etc. Donc finalement, si tu cumules le temps d'encadrement euh, par rapport à au... sur une copie entière, ça peut te faire perdre plusieurs minutes. Voilà, donc, un trait c'est suffisant pour mettre en évidence. À un résultat. Voilà, petit conseil. Ok, donc on revient sur euh, la question 2. question 2, on te demande déterminer la valeur de l'énergie électrique. Bon, on peut regarder la 3 aussi rapidement. Calculer la valeur de la variation d'énergie interne du vase, donc delta U, et on te demandait aussi de commenter. Voilà, donc dans la question 2, on te demande la valeur. Donc Pareil, on ne va pas souligner la formule analytique, pas la peine, c'est pas demandé. Ok. Dans la question 3, on te demande.. Alors j'ai déjà oublié. Donc on te demande la variation d'énergie interne du vase. Donc on va devoir la souligner, cette variation. Okay. Euh... Donc elle est ici. Voilà. Donc ça c'est important. Après, on te demandait de commenter. Alors commenter, dire on ne va pas souligner tout le commentaire qu'on a fait euh, euh, tout le commentaire qu'on a fait là, mais ce qui est important dans le commentaire. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que cette valeur est suffisamment faible pour considérer que toute l'énergie est transférée à l'eau. Voilà, ça c'est important. Alors, à la limite, comment s'appuie sur la valeur de 6,6% qu'on a trouvée par le calcul, tu peux aussi la souligner. Cette valeur de 6,6% ici. Voilà, mais pas plus, hein, c'est pas la peine de tout souligner. Euh, question 4. Question 4. Je descends. En supposant toute l'énergie, etc., déterminer la durée. Donc, la valeur de la durée. Donc pareil, la formule analytique, c'est pas la peine, on te demande delta t, donc la valeur de delta t, on va souligner ça, voilà. Alors pour la question 5, 5 entre guillemets, hein, euh, finalement... Ce qu'on te demande, c'est euh, représenter l'allure de l'évolution de la température. Bon, en théorie, on devrait encadrer ou euh, enfin, souligner toute la courbe, tout le graphique. On ne va pas faire ça parce que c'est. Il ne faut pas exagérer non plus. Euh, mais ce qu'on peut souligner d'important finalement, euh, c'est l'expression de grand t en fonction de petit t. Alors on peut souligner ça, ou éventuellement le souligner sur, la, sur le graphique aussi, ici. Voilà. Voilà. Euh, voilà. Euh, bah là, là, pour le coup, on a fini. On a, on a repris tout ce qu'on a, ce qu'on a fait, petite relecture. Euh, alors, ce qui est important de vérifier aussi dans ce genre de sujet qui. Bon, il peut y avoir des, des trucs un petit peu, peu bizarres, donc vérifie quand même, -dire après la courbe, s'il n'y a pas de question. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais. Est-ce qu'ici, il n'y a pas une question, un petit peu cachée, ça peut arriver. Ça m'est arrivé, moi, d'oublier des questions qui, qui étaient sous des courbes, comme ça. Euh, donc Maintenant, j'y fais très attention. Donc voilà, Là, il n'y en a pas. Donc, c'est OK. Donc, a priori, on a tout bien souligné. On a bien fait toutes les questions. Donc, bah finalement on a voilà, terminé, on a fini. Donc on récapitule. Finalement ça nous a pris un peu, ouais quatre pages. Donc quatre pages. Bon moi forcément j'ai pas le, la même place que toi en hauteur. c'est la même largeur mais c'est pas la même hauteur. Ça devrait te prendre, allez, une page recto verso peut-être. En tout. Voilà, en fonction de si tu sautes des lignes, voilà etc. Voilà. Donc pour récapituler, donc je te propose euh, cet exercice, donc une, une rédaction qui est normalement optimale, dans le sens où euh, bon, c'est ma rédaction, donc c'est pas que c'est la meilleure, mais c'est juste qu'elle te permet d'avoir de, de, tous les points, voilà, sans euh, sans sans forcément euh, rédiger beaucoup, hein, tu vois, à chaque fois c'est formule, application numérique, formule, application numérique, etc., donc c'est une rédaction qui est optimale dans le sens où il y a juste assez pour que tu aies tous les points, et en même temps, euh, elle, te fait pas, elle te fait gagner du temps, entre guillemets, dans le sens où il y a juste vraiment euh, ce qu'il qu faut, en théorie. Voilà. La seule partie qui est, qui est un petit peu expérimentale, on va dire, c'est la question 5. Bon, là du coup, euh, c'est une rédaction qui est peut-être un petit peu longue par rapport à ce qui est demandé, a priori, dans l'énoncé, peut-être qu'ils attendaient juste que tu traces la droite verte, donc euh, euh, sans forcément justifier. Bon, moi j'ai considéré que non, mais euh, voilà. à toi de voir ensuite si tu, ce que tu, ce que tu, ce que tu, ce que tu préfères faire. Voilà. Bon, mais écoute, je te remercie de, de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Et d'ailleurs, si, euh, si tu si si étais si satisfait et satisfaite de cette vidéo, ça serait super si tu pouvais t'abonner à la chaîne, activer les notifications, etc. etc. Voilà. Alors, tu peux aussi, euh, si tu veux enchaîner sur d'autres exercices, euh, regarder les, les playlists. Euh, là, tu devrais trouver une playlist qui, donc, qui touche aux révisions pour le bac. Donc, si tu veux enchaîner avec un autre exercice type bac, peut-être d'un autre chapitre ou rester sur de la thermo. Tu devrais trouver ça dans les, dans les playlists. Voilà. Donc moi, je te dis à bientôt.